Poésie, horreur, solitude, littérature, baston, humour, fantastique, monstruosité, univers étendu, apocalypse, errance, contes et légende, contraste, parodie, aventure, guerre, suspense, tristesse, résurrection, Lovecraft, Pulp, Hommage, Nazi, Hugo Boss. Non nazi, mais là ça va pas, hein. il, il va, va nous faire une longue intro avec noir, une longue et liste de morts mort en rapport avec l'univers d'Elboy. Humains, On monstres, va laisser faire. Hein. Bienvenue dans les Chroniques de Laurent ...expérimentation gothique mélancolique génial. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui une BD ou une série de BD, mais tout un univers fictionnel décliné sur plusieurs milliers de pages. Et cet univers, c'est celui de Hellboy, le Hellboyverse, créé en 1994 par l'américain Mike Mignola pour l'éditeur Dark Horse. Alors de quoi s'agit-il 1944, le mage Rasputin s'associe aux nazis et promet d'invoquer, grâce à la sorcellerie et à une science pervertie, une créature capable de renverser le cours de la guerre. Rien ne se passe, c'est un échec. Enfin, un démon est bien invoqué, mais il apparaît dans le camp des alliés. C'est un enfant, c'est un petit garçon des enfers, c'est Hellboy. 50 ans plus tard, Hellboy est un adulte, taciturne, désabusé mais taquin tout de même. Il est rouge, il lime ses cornes pour paraître plus humain et travaille pour une agence gouvernementale américaine, le BPRD ou Bureau de Recherche et de Défense sur le Paranormal. Accompagné de divers monstres un homme-poisson, un fantôme dans un scaphandre ou une pyrokinésiste, Hellboy et le BPRD parcourent le monde pour combattre les manifestations occultes. Bon, dit comme ça, on est d'accord, hein, ça fait vraiment scénario de série B. Des nazis, des démons, une agence gouvernementale à la X-Files, bah vous savez quoi, c'est exactement ça. Mais c'est aussi tellement plus. Hellboy, c'est une série de contrastes, qui joue avec les codes, les genres, les époques et les étiquettes. C'est une série qui rend hommage à la littérature populaire et au maître du fantastique, euh, Lovecraft en tête, hein, bien sûr, tout en proposant une vision très moderne de ce que peut être le fantastique, justement. Des références, il y en a à foison. Des monstres, partout. Zombies, vampires, ogres, fantômes, trucs à tentacules, sorciers dément, scientifiques dément, dément. Euh, dément Enfin euh, bref, tout le spectre du bestiaire monstrueux est là. C'est horrifique, c'est vrai, mais l'auteur Mike Mignola ne cherche pas en priorité à vous faire peur. Non, euh, la série est bien plus à placer sous le signe de l'errance, de la mélancolie et de la poésie lugubre que du spectaculaire terrifiant. Bon, il y a des bonnes grosses bastons face à des monstres littéralement titanesques, hein, euh, faut pas se le cacher. Mais c'est peut-être là une des clés du succès de Hellboy, le jeu des contrastes. La diabolique déesse du mal fait un long discours grandiloquent. Hum, Hellboy réplique par un « ben ça alors !» à une scène de bataille endiablée succède un pur moment de tristesse et de vacuité existentielle. Mignola réussit avec brio l'exercice d'équilibriste, d'user et, et même d'abuser des références classiques sans jamais tomber dans la parodie, ce qui est plutôt balèze, hein, il faut bien l'admettre. On a parlé du scénario, on doit parler du dessin. Comment ne pas être fasciné par les sublimes planches de l'auteur, par son subtil jeu d'ombre et de lumière, de positif et de négatif, par ses compositions dignes des plus grands maîtres de l'illustration par la douceur ténébreuse qui s'en dégage. Chez Mignola, on a du bruit et de la fureur durant les batailles. Et puis, euh, tout à coup, tout se fige. Le temps se suspend, la planche devient décorative. S'agrémente de cases avec des fleurs, des bougies, des crânes, euh, sans que ce soit lié directement à l'action, hein, mais simplement parce que c'est beau. Alors oui, effectivement, ce n'est pas Mignola qui dessine la totalité de Hellboy. Et oui, parfois, le dessin n'est clairement pas à la hauteur du maître. Ouais, enfin, encore que, hein, quelques autres stars de la BD ont aussi participé à cette aventure éditoriale. On peut citer par exemple Richard Corben et son style graphique si spécifique. En conclusion, si vous n'êtes pas allergique à la littérature populaire et que vous aimez l'aventure, le drame, la poésie et le fantastique, tout cela servi par un dessin souvent sublime, Hellboy est fait pour vous. Et bah c'est tout pour, pour aujourd'hui en fait. Hein. Bah si alors quand même juste un tout petit peu de promotion, je vous signale l'exposition It's Alive, la fabrique des monstres dans la BD, sur laquelle j'ai eu le grand plaisir de travailler et qui va se tenir à la bibliothèque de la cité à Genève, du 5 septembre 2020 au 30 janvier 2021. C'est une exposition qui revient sur la figure du monstre dans le 9 e art au travers de certains de ses plus dignes représentants alors comme par exemple la créature de Frankenstein, le vampire, le zombie ou le freak. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, hein, j'y parlerai justement de Hellboy jeudi 17 septembre. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux sous lire à Lausanne. Ciao Hop, hop, hop, hop. Euh, excuse-moi, mais euh, il me semble que tu avais dit que tu n'allais pas nous présenter de bande dessinée, mais plutôt tout un univers fictionnel, euh, et donc Ah bah, ça tombe bien que tu m'en parles, Alexandre, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Et ben, bah, ce sera pour la prochaine vidéo